Dois-je conserver mes investissements locatifs existants et chercher à les améliorer en améliorer le rendement Ou devrais-je tout revendre pour repartir sur de nouvelles bases C'est la question que me pose Lauriane. Alors, je vais, je vais en fait lire in extenso sa, sa, sa, sa question et son interrogation. Quand je demande quelle est la principale difficulté, Alors Lauriane me dit, et merci pour votre feedback, Lauriane, j'ai fait des investissements, mais je suis très loin de l'autofinancement. J'ai déjà mis beaucoup d'argent dans les trois biens, euh, mais je vois bien que je dois encore avoir des travaux à faire. Même si cela vaut toujours le coup à moyen terme, je trouve que je perds trop d'argent. Question, est-ce que je dois garder, essayer d'améliorer le rendement, vendre car c'est un mauvais investissement et réinvestir pour cette fois, dégager un super cash flow qui gomme les défauts des précédents biens Voilà pour le, le, le détail précis de cette, de, cette, de cette interrogation. Alors là, on touche déjà à la notion... En fait, il y a deux notions, il y a l'autofinancement et le, le super cash flow positif. Déjà, l'autofinancement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quelque chose de difficile à atteindre et qui demande déjà une stratégie. Euh, puisque vous avez l'autofinancement, tout s'équilibre. Hein. Vous, vous payez tout d'un côté, et les loyers couvrent l'intégralité 100% de, de tout ce que vous payez. Donc ça, c'est l'autofinancement. Or, quand vous touchez un loyer, en face, qu'est-ce que vous avez Vous avez le plus souvent, en tout cas quand vous démarrez surtout, des mensualités de crédit à rembourser à la banque chaque mois, vous avez une taxe foncière en tant que heureux propriétaire taxe foncière dont le montant ne fait qu'augmenter. Vous avez souvent des charges de copropriété. Alors là, je n'ai pas vraiment le détail des biens, mais je, euh, vu qu'il y a trois biens, je, je suppose que ce sont des appartements dans les copropriétés, donc vous avez des charges de copropriété. Vous avez des assurances, comme l'assurance propriétaire non occupant, est ce n'est pas celle qui coûte la plus chère, mais il faut, il faut la payer chaque année, et souvent les primes augmentent également. Vous avez des travaux, là c'est évoqué, donc il y a des travaux, j'allais dire, euh, qu'on voit venir, mais au fil du temps, vous voyez, un, un immeuble, un appartement, un bien immobilier se, se dégrade, donc il y a toujours de la rénovation à faire, ben, les gens dans la vraie vie, voilà, c'est un lieu de vie, donc il y a de l'usure normale, ben, il faut remettre un coup de peinture, il faut faire quelque chose, il faut meubler, ça, ça vous coûte de l'argent aussi pour augmenter la rentabilité, il faut entretenir les parties communes, donc toiture, façade, euh, escalier, montée d'escalier, etc., Ascenseur quand il y en a un, s'il y a un gardien, ben, il faut payer, bref, euh, etc., vous avez également euh, bah, des, des, des potentielles potentiels lo vacances locatives. Ça dépend où vous êtes. Alors, si vous êtes sur un marché tendu, le risque est limité, mais il peut y avoir toujours entre deux locataires quelque chose, voire aussi des loyers impayés. C'est aussi un risque. Hein, euh, et là, bah, ça, ça vous plombe complètement votre projet, même s'il existe des solutions euh, pour ça. Euh, no notamment, une autre assurance qui s'appelle la garantie des loyers impayés. Mais cette, cette garantie, bah, vous la payez à nouveau. C'est un pourcentage du loyer que vous encaissez. Donc, vous voyez, euh, il y a quand même... En face d'un loyer, vous avez beaucoup de charges avant de pouvoir prétendre à autofinancer. Et très souvent, et je suis bien placé pour vous en parler, on se dit ben voilà, je, je touche 500 euros de loyer, je rembourse 500 euros à la banque, donc j'ai mon autofinancement. Eh bien non, parce qu'on nommait, surtout quand on débute toutes ces, toutes ces charges, tous ces frais qui vous incombent à vous propriétaires. Et au, au, au bout de l'année, on se rend compte que le détail il est en notre défaveur. Donc soit c'est tenable, soit ça ne l'est pas. Et là, il faut faire des arbitrages. Mais la question, après, au-delà de l'autofinancement, c'est le, le super cash flow positif. Hein, c'est l'expression, un super cash flow. Là, très clairement, vu que vous êtes déjà, manifestement, vous êtes déjà en déficit, à mon sens, et encore une fois, je manque de détails de tous les biens, mais la seule hypothèse, c'est de, de revendre l'ensemble, puisque déjà, pour autofinancer, il faut faire des efforts, et je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas assez de détails, mais alors, pour dégager un cash flow positif, à mon avis, ça me semble euh, difficile, voire impossible. La stratégie, mais elle peut être douloureuse, c'est de tout revendre, hein, puisque dans ces premiers biens dans lesquels on investit, bah, on, a mis, on a mis du cœur, il y a une forte charge émotionnelle, euh, c'est les premiers, donc les années s'écoulent et mine de rien, le crédit se rembourse, donc vous avez quand même un enrichissement qui est là au fil des années, hein, même si vous, vous vous mettez de votre poche euh, chaque, chaque mois, chaque année, vous avez quand même quelque chose, une base qui est là. Mais si votre, si votre critère premier, votre objectif, c'est le cash flow positif à court terme, la seule solution à mon sens, avec les éléments clés, c'est de revendre et de repartir sur une autre stratégie. Et quelle est cette stratégie Eh bien, ce sont les, notamment les immeubles de rapport dans les villes petites et moyennes. C'est contre-intuitif, c'est vraiment, vraiment pas là où on se dirige quand on démarre, mais avec l'expérience et le recul, c'est là où on obtient des rentabilités, euh, parfois de chiffres, et, et, et là, vous avez un cash flow positif, et vous pouvez acheter quelque chose déjà qui s'autofinance, et ensuite, là, vous allez l'augmenter pour avoir ce fameux cash flow. Donc, voilà pour ce que je pourrais vous répondre, Lauriane. Désolé si la réponse, elle est... Bah, pas agréable à entendre parce que ça, encore une fois, bah, revendre des biens dans lesquels on a investi, on a mis euh, beaucoup de temps et d'énergie et d'argent, c'est sauf facile, mais peut-être que vous dégagez une plus-value plus sur ces biens euh, suite à ces, à ces travaux, même si cette plus-value sera imposable et que vous en sortirez finalement bien et vous aurez une autre stratégie nouvelle qui permettra d'obtenir ce cash-flow. J'espère avoir répondu. Merci pour euh, les commentaires que vous aurez dans, sous cette vidéo. Vous allez m'en de réponse aussi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres questions-réponses également euh, qui vont arriver. Et puis, à aimer cette vidéo, si c'est le cas. À bientôt dans les prochaines. Au revoir.